Et on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, qui ne demandent de nous que l'élévation de pensée pour se mettre en syntonie avec eux et puis pouvoir les, les entendre et puis les écouter. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, donc, par ce cours, en étudiant ces différents aspects de la philosophie qui nous aide à pouvoir devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, à donner l'exemple autour de nous et ainsi contribuer au changement de notre société en mieux. Et nous espérons aussi que ces lectures soient utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner dans, nos, dans nos domiciles respectifs ou où qu'ils soient. Voilà. Alors, je vais partager l'écran. Par contre, j'ai qu'un seul écran, donc j'espère que ça va aller quand même. Alors, je vais partager l'écran entier, puisque sinon, je n'arrive pas à changer de fenêtre. Hein. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Vous voyez le programme, c'est ça On oui, très bien. oui. D'accord. Bon, ben, donc on est le, ben, le 27, hein, 27 novembre. <rire> la semaine dernière, on avait vu la, la vie dans le monde spirituel. Euh, on a vu le phénomène de la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. C'est ben, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est de l'autre côté Qu'est-ce qu'on fait hein Avant de voir euh, la troisième partie qu'on verra la semaine prochaine. <rire> donc qui est euh, la vie dans le monde spirituel, donc euh, relation dans l'au-delà, sympathie et antipathie, c'est la loi d'affinité, et les esprits protecteurs hein, qu'on invoque souvent euh, dans les prières. Voilà. Et donc, euh, ce sera, la il encore deux, hein, le 11 et le 18. Donc le 4, euh, bah, je serai en Espagne, donc je serai de nouveau dans un autre hôtel, en espérant, voilà, bah, je pense que ça va, ça ira mieux et donc euh, la vie dans le monde spirituel le phénomène euh, la vie dans le monde spirituel hein, c'est ça Hop. Alors, on va y aller bonjour bonjour alors il faut que je regarde de temps en temps la salle d'attente oui à Géraud voilà. j'espère que ça ne vous dérange pas trop le fait de alors la vie dans le monde spirituel nous y voilà <coughs> Donc, la semaine dernière, on avait vu hein, euh, ces questions de l'individualité, de, de, que, que l'individualité de notre esprit se conserve. Hein, donc, euh, quand on est, on, on ne perd pas euh, notre personnalité, on ne devient pas non plus un ange uniquement pour le fait de se désincarner et ainsi de suite. Euh, on avait vu quoi encore Donc on avait vu la séparation hein, qui, qui est plus ou moins rapide selon notre attachement à la, à la matière on avait vu le trouble hein, qui est une espèce de sommeil dans lequel euh, passent systématiquement tous les esprits sauf que euh, ben, d'une durée plus ou moins longue selon euh, là aussi le, le, le degré d'évolution de l'esprit et puis on avait vu aussi ben, que la, la sensation c'est chez les esprits hein, Kardec avait reçu des communications, il y en a d'ailleurs encore aujourd'hui des esprits qui disent qu'ils ont chaud, qu'ils ont froid, qu'ils ont mal, et on a essayé d'expliquer aussi pourquoi euh, on a encore ces sensations qui sembleraient euh, liées au cours physique, euh, mais euh, dans le monde spirituel. Voilà. Euh, aujourd'hui, donc, on va voir la vie dans le monde spirituel, c'est-à-dire l'esprit, une fois qu'il qu s'est détaché, une fois qu'il est sorti du trouble, euh, ben, qu'est-ce qu'il fait dans le monde des esprits D'accord Et donc, il est dans ce qu'on appelle un état d'erraticité. Alors, erraticité, ça ne veut pas dire errer. C est, c est, on peut avoir une, une connotation négative. L'erraticité, ça veut tout simplement dire bah, qu'il est euh, libre, en fait. Euh, voilà. Euh, de, Il peut se déplacer euh, selon aussi son degré d'évolution, plus ou moins à, à, dans, dans des endroits, dans des cités spirituelles, euh, etc., donc, on a une, une, une meilleure description de l'état d'erraticité dans les livres de, de Chico Xavier, notamment la série André-Louis, qui nous explique euh, cette, cette, cet état. Hein. Ensuite, on va voir aussi un autre aspect, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il y a des, des, des esprits qui désincarnent dans l'enfance en bas âge. Hein. Et on va, donner aussi, on va donner aussi la situation, qu'est-ce qui se passe avec les enfants après la mort hein. Après, on parlera rapidement des différentes sphères euh, ou cités spirituelles. Euh, on va parler aussi des mondes transitoires, hein, les mondes de transit où les esprits se, se regroupent ou se reposent momentanément pour, euh, avant de passer à la suite. Et on terminera donc euh, en quoi consistent les occupations et les missions des esprits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas, etc. Est-ce qu'ils retournent voir leur famille ou pas euh, Voilà. D'accord Donc, l'esprit errant, hein, c'est une expression qu'avait donnée Alain Kardec, hein, notamment dans le livre des esprits, question 224. Ben, il, en fait, il, il erre dans le monde spirituel, pas forcément qu'il ne sait pas où il va, mais bon, euh, il, il est libre de se déplacer. Hein, le monde spirituel, euh, on n'a pas. Euh, besoin de prendre des voitures ou des avions pour se déplacer. Hein, heureusement, se déplace euh, par la, la force de la pensée, hein, ce qu'on appelle la, la volitation. Hein, c'est un mot au portugais qu'on a qu'on a adopté aussi pour le français. C'est-à-dire, ben, voilà, c'est comme c'est comme si, si on voulait voler mais sans avoir besoin d'ailes, quoi. Hein. Et donc l'esprit, en fait, il, il cherche sa voie. Hein, il cherche. À, à, à se retrouver, à, se, à, se, à faire le bilan, à, prendre des décis, à, à faire des activités dans le monde spirituel. Il cherche aussi ben, à dire, bon, ben, comment est-ce que je vais continuer à évoluer hein? Et pour ça, à ben, un autre niveau d'évolution qu'on a, nous, on a encore besoin de se réincarner. Donc, l'esprit, ben, il va trouver un moyen pour... Ben, programmer une réincarnation, des parents qui veulent bien l'accueillir, euh, et puis des, des, avec des guides spirituels euh, choisir euh, ben, les, le genre de vie qu'il veut avoir et euh, euh, comment dire des objectifs hein, pour sa nouvelle vie donc qui lui permettra de franchir une étape supplémentaire euh, dans son évolution. D'accord On peut évoluer dans le monde des esprits, mais euh, pas aussi rapidement qu'en se réincarnant. En se réincarnant, hein. c'est là où vraiment euh, on évolue. Puis il y a aussi des choses qu'on ne peut faire qu'en se réincarnant. Hein. Par exemple, ben, ce qu'on appelle l'expiation, hein, c'est souffrir les conséquences de la loi de cause à effet, de, de, des choses qu'on a pu faire euh, et qui ne sont pas très bonnes. Et, euh, donc, et la réparation, hein, quand on a causé du tort à quelqu'un, eh bien, on est souvent obligé de revenir aussi ben, pour réparer les tours qu'on a pu causer. Et ça, ce sont des choses qui euh, se font euh, presque exclusivement dans euh, le monde, euh, une fois, quand on est incarné, hein, avec ce processus d'oubli des vies passées qu'on a déjà vu dans le cours où on a parlé de réincarnation. Voilà. Ensuite, cet état d'ératicité, combien euh, de temps il peut durer, alors les esprits nous disent, euh, de quelques heures à quelques milliers de siècles. Alors, vous voyez, quelques heures, c'est quand même assez rare, hein, un esprit qui se désincarne se réincarne quelques heures après, hein, mais ça peut arriver, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et à quelques milliers de siècles, alors regardez bien, milliers de siècles, hein, des dizaines de siècles, ça fait un millénaire, donc milliers de siècles, ça fait dix euh, mille ans. Hein, c'est énorme. Et donc, euh, euh, non, 100 000 ans, pardon. Hein, donc, 100 000 ans, euh, quand on regarde, attendez, voir, est-ce que c'est. Oui, milliers de siècles. Euh, c'est siècle, c'est 100 ans, 1000, mille... ouais, c'est 100 000 ans, c'est ça. Hein. Donc, euh, quand on remonte 100 000 ans en arrière, euh, on en était encore un Néandertal. Hein. Donc, Romagnon n'avait pas encore pris la place de Néandertal. Donc, il y a des esprits qui, qui ne veulent pas se réincarner, hein, donc euh, qui. Selon leur, leur, leur, leur, leur, leur liberté, le libre arbitre qui est toujours respecté, hein, ben, s'ils ne veulent pas se réincarner, ben, ils ne se réincarnent pas. Personne ne va les forcer à se réincarner. Hein. Les bons esprits ne vont jamais contre le libre arbitre de quiconque. Hop. Je vais de temps en temps s'il si y a quelqu'un dans, dans la salle de... Voilà. Dans la salle d'attente, je vais laisser la fenêtre dans un coin. Voilà. Ah, C'est vrai écran, ce n'est pas si facile. Voilà. Donc, de quelques heures à quelques milliers de siècles, euh, il n'y a pas de limite extrême assignée à, à l'état errant qui peut se prolonger fort longtemps, mais qui cependant n'est jamais perpétuel. Donc, ça peut durer très longtemps, mais ça ne durera pas éternellement. Parce que l'esprit, tôt ou tard, même s'il ne veut pas se réincarner, il comprendra qu'il n'arrivera qu à avancer significativement qu'en se réincarnant. Il voit les autres esprits qui étaient avec lui, qui se réincarnent, qui avancent beaucoup plus vite que lui. Donc forcément, à un moment donné, euh, même s'il si a beaucoup de réticence, il va finir par se décider à se réincarner quand même. Nous tous qui sommes ici euh, ce soir et, et tous ceux qui sont sur la Terre ont bien décidé de se réincarner. C'est pour ça qu'on est là. Hein euh, voilà, donc forcément, euh, un jour ou l'autre, on se décidera, même si ça peut durer très longtemps. L'esprit trouve toujours, tôt ou tard, à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. Donc C'est ce que je vous disais. Beaucoup de choses que ne peuvent se faire qu'en se réincarnant. L'expiation, la réparation ne peut se faire qu'en se réincarnant. Et L'état réincarné, c'est là où vraiment est le test. Est-ce qu'on a vraiment compris Est-ce qu'on a vraiment... Réussir à, à, à inscrire en nous euh, ce changement durable dans nos dispositions pour euh, aller vers le bien, hein, c'est que quand on se réincarne, qu'on qu en, qu en est vraiment sûr. Comme on dit. Hein, parce que tant qu'on est dans nos solas où tout va, tout va bien, tout le monde est gentil et tout, euh, ça va, hein, on ne se rend pas trop compte des, des défauts qu'on peut encore avoir. Par contre, réincarner quand, quand, quand on subit euh, comment dire, des. Les, les difficultés, quand on est uh, « challengé euh, », comment on peut dire ça en français, euh, hein, quand, quand, on, quand on subit un challenge, hein, le mot, il existe aussi, c'est là où on voit, est-ce qu'on réagit euh, bien ou est-ce qu'on qu travaille euh, les réactions qu'on peut avoir devant les difficultés euh, Donc ça, c'est la durée de les L'élasticité, et donc Kardec demande aussi, cette durée est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme expiation C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imposer à un esprit une durée longue avant qu'il puisse se réincarner Réponse des esprits, c'est une conséquence du libre arbitre, donc ce n'est pas imposé. Est, chacun est libre de venir se réincarner plus ou moins vite. Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font, mais il y en a aussi pour qui c'est une punition infligée par Dieu. Alors là, bon, on tombe dans les difficultés de, de, de, de la forme qu'on trouve parfois sur Kardec. Punition infligée par Dieu, c'est une expression qui, dans l'absolu, n'est pas juste, puisque Dieu ne punit pas. On est bien d'accord. Hein? Et ce qu'on appelle une punition infligée par Dieu, en fait, c'est euh, la loi de cause à effet, les lois naturelles qui font que, euh, à un moment donné, on se retrouve contre le mur, on n'a pas vraiment le choix ou choix que de se réincarner. D'accord Donc, euh, la, la, ce qu'on appelle punition, ce n'est pas Dieu qui dit « je te punis », non, c'est Dieu qui a fait des lois, qui sont les, des lois naturelles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et puis, bon, ben… L'exemple que je prends toujours, hein, c'est quand on saute par la fenêtre, ben la punition de Dieu, c'est le fait de tomber. Et puis la deuxième punition de Dieu, c'est le fait de se faire mal quand on, quand on touche le sol. Donc vous voyez, le mot « punition de Dieu », c'est tout simplement l'application des lois de la nature par rapport aux actes qu'on a commis euh, avec notre libre arbitre. D'accord D'autres demandent à la prolonger pour suivre des études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit. Donc, il y a, c'est là où on voit que dans le monde des esprits, ben les esprits travaillent. Ils peuvent faire des études, et donc il y en a, il y a des esprits qui mettent du temps euh, à se, avant de se réincarner. Pourquoi Parce qu'ils ont assumé des études, ils ont assumé des tâches, des missions. Prenez l'exemple d'un guide spirituel. Hein, euh, le, le guide spirituel de quelqu'un, en général, il suit la personne pendant toute sa vie. Donc si la personne vit pendant euh, 80 ans, ben l'esprit guide, euh, il va rester dans l'au-delà au moins pendant 80 ans. Hein, Emmanuel, qui était le guide de Chico, Xavier est resté dans, dans l'au-delà jusqu'à euh, entre 1910 et euh, et 2002, hein, pendant la vie de Chico. Bien que Chico lui-même ait dit euh, tout à la fin, hein, vers l'an 2000, que Emmanuel s'était réincarné, mais bon, euh, c'est parce que Chico en était déjà euh, il, ses activités étaient déjà bien réduites hein, à 90 ans et donc euh, c'est des choses qui se font aussi on peut, euh, entre guillemets, changer de guide hein, quand ce n'est pas dans une phase trop critique de notre vie hein. et c'est donc, euh, si on en croit ce que dit Chico que Emmanuel se soit vraiment réincarné ben, euh, c'est comme ça que ça a dû se faire ça n'a pas dû se faire en laissant le pauvre Chico sans guide les deux dernières années de sa vie, pas du tout Hein. Les, les, les guides spirituels sont parfaitement organisés et savent très bien ce qu'ils font ça fait partie des activités des esprits ça notamment, comme hein, on verra d'ici peu euh, voilà, donc on continue peut-on dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés euh, sont errants alors, c'est ce que ça veut dire, ce mot errant hein, C'est euh, donc les esprits répondent ceux qui doivent se réincarner, oui parce qu'il euh, y a d'autres esprits qui n'ont plus besoin de se réincarner. Hein. Au-delà d'un certain niveau d'évolution, on ne se réincarne plus, la réincarnation n'est plus nécessaire. Elle est nécessaire à notre niveau d'évolution, à nous. Hein. Et même des esprits plus évolués, comme Chico, comme euh, Emmanuel, se, vous voyez, ils se réincarnent en encore, bien qu'ils soient en tout cas plus évolués, Hein, donc, moi, je devrais me réincarner encore pas mal de fois pour arriver jusqu'à leur niveau ou plus, pour ne plus avoir besoin de me réincarner. D'accord Et donc, euh, tous ces esprits qui doivent encore se réincarner, hein, qui sont dans, dans cet état d'ératicité entre la désincarnation et leur prochaine incarnation, euh, c'est ce qui caractérise justement cette définition, du, cette expression d'esprit errant. D'accord après, qu'est-ce qui se passe avec les enfants C'est une question qui vient souvent. L'enfant qui meurt en bas âge et qui n'a pas fait, qui a pas eu le temps de faire du mal dans cette vie, hein euh, ben, la question c'est est-ce que son esprit appartient au degré supérieur Alors, c'est une question qui vient ben, de, de, notamment des enseignements du catholicisme, hein, puisque dans le catholicisme, on est dit mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui meurent Ah ben, ils vont directement au paradis. Et bon, c'est une position qui qui déjà n'est ben, pas juste, et ensuite, elle, est, elle peut être, entre guillemets, dangereuse, hein, parce qu'il y a eu des cas de personnes déséquilibrées, euh, des gens qui ont un déséquilibre mental, qui ont euh, tué des enfants pour les envoyer directement au paradis. Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà, le, la philosophie spirite, ce n'est pas ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que... Euh, les enfants évidemment quand qui meurent en bas âge ils n'ont pas pu faire de mal dans cette vie mais les esprits des enfants c'est des esprits qui ont eu beaucoup d'autres vies donc euh, ils ont pu faire du mal dans d'autres vies et par ailleurs si les enfants n'ont pas fait de mal dans cette vie ils n'ont pas non plus eu le temps de faire du bien hein. donc euh, l'esprit qui meurt en bas âge, c'est un esprit euh, comme nous, hein, euh, mais qui, qui doit encore évoluer. Hein, et puis le fait de mourir en bas âge peut s'expliquer euh, par différentes causes. Bon, je pense qu'on en a déjà parlé. Le fait, par exemple, de, de, de terminer une vie euh, précédente qui s'est terminée un peu avant l'heure. Hein, des cas de, de, de suicide ou, ou, ou des cas similaires hein, où l'esprit peut... Euh, demander à avoir une vie assez courte, justement, pour... Euh, en général, ben, les enfants qui meurent en bas âge, souvent, hein, sauf si c'est accidentel, évidemment, euh, meurent de... On hein, voit beaucoup d'enfants avec des leucémies, avec des choses comme ça, euh, ou avec des, des malformations. Donc, euh, selon ce que disait le docteur Fructuoso, hein, si vous vous rappelez de sa conférence, il faut considérer les tumeurs cancéreuses comme des aspirations de l'impureté de la... Hein, et donc, euh, si, quand on a, par exemple, l'autre exemple, c'est dans le livre Exit, là qu'on a publié euh, il n'y a pas longtemps, où euh, la personne qui s'est suicidée en ingérant un poison, donc ça a causé des dommages euh, au niveau de son père esprit, des voies digestives, s'est réincarnée euh, en sachant très bien qu'elle allait avoir très jeune un cancer et qu'elle allait mourir des voies digestives hein, et qu'elle allait mourir de ce cancer euh, avant la vingtaine d'années. Hein. Donc ça, typiquement, c'est un cas où euh, la réincarnation courte, le, le but, c'était justement euh, d'épurer euh, les dommages qui avaient été causés dans le père esprit dans une vie antérieure. Vous voyez ça peut aussi se présenter comme étant euh, terminer euh, la vie antérieure qui a été euh, abrégée à cause du suicide. C'est plusieurs manières de, de, de, de réfléchir, plusieurs manières de voir la chose. Il ne faut jamais le voir comme étant un truc systématique, du genre, ouais, il avait encore 37 ans à vivre, donc il va mourir à 37 ans dans la prochaine vie. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas non plus euh, aussi simpliste que ça. Mais les grands principes, en fait, sont là et sont vrais. Voilà. Et donc, euh, les enfants qui meurent en bas âge, euh, voilà, ce n'est pas forcément des esprits évolués. Donc, euh, ben, il va falloir euh, euh, qu'ils se réincarnent aussi pour continuer à évoluer. Si, par contre, l'esprit d'un enfant, c'était un pur esprit, donc dans ce cas-là, c'est parce que c'est un esprit avancé qui s'est réincarné pour avoir dans une vie courte. Et généralement, bon lui, si c'est un esprit pur, ça ne lui a pas forcément apporté grand-chose, mais c'est plutôt une épreuve dans ce cas-là pour les parents et la famille. Voilà, donc ça, c'est la question 198. Donc c'est les enfants qui meurent en bas âge. Le critère, en fait, c'est l'évolution de l'esprit. Et on comprend pourquoi il y a certaines existences qui sont courtes. Et donc, la question 199, Kardec nous dit, « La durée de la vie de l'enfant peut être pour l'esprit qui est incarné en lui le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Et sa mort est souvent une, expiation, une épreuve ou une expiation pour les parents. Et quand vous lisez le film, quand vous regardez le film Les Mères de Chico Xavier, par exemple, vous avez plusieurs cas d'enfants de, de, qui sont morts en bas âge, des parents qui étaient inconsolables et qui ont reçu des lettres de, des enfants avec des preuves d'identité, des explications, etc. Et donc, parents qui, par ce fait, se sont éveillés à la spiritualité et ont une trajectoire de vie tout à fait différente que s'ils n'avaient pas eu cette épreuve de l'enfant qui est mort en bas âge. Donc, c'est là où on voit euh, l'épreuve pour les parents, que les parents aussi hein, qui, et puis qui ont souvent accepté que cet enfant se réincarne chez eux. Hein, ça se passe pendant le sommeil, quand on dort, hein, ou même avant qu'on se réincarne. On se met d'accord, euh, oui, d'accord, euh, tu, tu vas te réincarner chez nous et on sait très bien que tu vas te désincarner jeune. C'est pour ça que parfois, il y a des pressentiments et des choses hein, qui reviennent un peu du subconscient. Euh, chez les parents et donc euh, les parents qui choisissent ça cho le choisissent souvent ben, pour qu'ils soient éveillés à ces questions spirituelles, entre autres hein, ça fait... voilà. ou alors il y en a d'autres qui le font par amour euh, pour cet esprit, c'est peut-être un esprit qui leur est cher ils savent très bien qu'il doit avoir une existence courte et ils, ils acceptent d'assumer de l'avoir chez eux, quoi, malgré le chagrin de la séparation, quand on perd un enfant c'est quand même une épreuve euh, difficile, d'accord voilà. Euh, alors, les esprits. Hein, suivant que l'esprit est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels, le milieu où il se trouve, l'aspect des choses, les sensations qu'il éprouve, les perceptions qu'il possède varient à l'infini. Tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu, d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes. Hein? Euh, tandis que les uns se retrouvent coincés dans le seuil, dans, dans le bas astral comme André-Louise les, les, les premières années après sa désincarnation. Hein? Euh, il se retrouve là-bas par affinité, hein? c'est parce que ben, plus ou moins épuré, André-Louise n'était pas très, très épuré dans certains domaines, hein? notamment les abus qui, qui ont causé sa mort euh, précipitée. Ben, il s'est retrouvé dans un milieu où euh, d'autres esprits euh, qui, qui, avec les mêmes défauts, hein, par affinité, encore une fois, se sont retrouvés dans l'au-delà. Hein, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, qu quand il a lui-même fait en lui, hein, ce, en disant en, élever son âme à Dieu, enfin, voilà, un certain repentir qui se met en place, etc., c'est à partir de ce moment-là, quand il élève son esprit, qu'il peut... Hein, et être secouru par des bah, esprits qui sont venus chercher sur un brancard et qui l'ont amené à Nosolars. Vous voyez, ils auraient pas pu la, le ramener avant parce qu'il pas encore fait cette, cette il n'était pas prêt encore, il n'avait pas encore fait cette démarche. Hein. Et là, Kardec il l'explique bien. Hein, donc euh, l'aspect des choses, ben c'est soit beau, soit euh, lugubre et sombre, hein, euh, comme, comme on le voit très bien dans, dans dans ses livres de Chico Xavier, dans le film Nosolars. Hein? les sensations qu'il éprouve donc euh, des, des sensations de douleur euh, douleur même physique comme on l'a vu la dernière fois ou de, ou de la douleur morale avec des autres esprits qui ricanent qui se moquent de lui en le traitant de suicider etc hein? euh, ou euh, ben, après quand il est euh, dans un monde euh, quand, il, quand il arrive à nos donc les sensations sont complètement différentes ainsi que ses perceptions hein? et on voit d'ailleurs très bien dans les dans, dans le solar, il ne parle pas, euh, à ce que je me souviens, des vies antérieures. Hein. André-Louis, euh, il ne se rappelle pas, même à l'état d'esprit, il ne se rappelle pas de ses existences intérieures, du moins tout de suite. Et il n'a pas tout de suite pu aller voir sa famille non plus. Hein. Parce que là aussi, on voit très bien dans le film que ben, le jour où ils l'ont laissé aller, ben, était, euh, il était déjà prêt, mais on voit très bien le risque qu'il a pris en y allant. Hein. Parce que s'il s'était révolté en voyant euh, ben, son ex-femme avec euh, un autre compagnon, ben, il serait peut-être retombé de nouveau dans la zone lugubre. Le, le film le montre très, très bien. Et je pense que l'idée, elle est bien rendue hein, de ce qui se passe euh, par cet épisode du film. Voilà. Après, il y en a d'autres. Donc, ça, c'est les esprits qui sont élevés. Eux, par contre, ils s'élèvent, ils, ils parcourent l'espace, les mondes, ils vont où ils veulent. Euh, voilà. C'est hein ils ne il passent pas forcément non plus par le seuil, ils passent par le trouble qui est en général plus gourd. Et puis ensuite, ben voilà, ils sont libres, ils retrouvent des proches, des esprits avec lesquels ils ont des affinités. Et s'ils sont élevés et purs, ben, euh, ils vont se retrouver avec d'autres esprits qui sont élevés et purs, qui vont immédiatement les encadrer, les aider, ils vont immédiatement se mettre à travailler, à être utiles, etc. Voilà. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a des mondes qui sont affectés aux esprits errants Oui, hein, il y a des mondes euh, particulièrement affectés aux esprits errants, mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement, Une sorte de bivouac, de camp, pour se reposer d'une trop longue erraticité, état toujours un peu pénible. Ce sont des positions intermédiaires parmi les autres mondes, graduées suivant la nature des esprits qui peuvent s'y rendre, et ceux-ci jouissent d'un bien-être plus ou moins grand. Donc, vous voyez, il utilise le mot bivouac, hein, c'était la vision à l'époque. Euh, ben, Nos solars, c'en est un exemple. Hein. C'est un exemple de ces mondes transitoires où euh, ben, les esprits se retrouvent, ben, pour voyez euh, eh bien ce que André-Louis y fait, hein, pour apprendre, pour voir, pour écouter, pour retrouver des personnes. Euh, hein, pour se, déjà pour se, pour se régénérer, ensuite pour travailler avec les bonusseurs Bon, ça, c'est peut-être un peu romancé aussi. Hein, mais bon, euh, l'idée, pareil, que ça donne, euh, elle est bonne. Et, et par exemple, la mère d'André-Louis, hein, qui, qui vient le visiter à Nosolars, qui vient d'un monde encore plus élevé, je crois même qu'elle l'a emmené un jour dans ce monde-là, temporairement, il a, il a pu aller voir pour voir ben, qu'est-ce que ce sera l'étape d'après hein, mais il n'a pas pu y rester parce que son niveau d'évolution n'était pas encore compatible avec ce monde plus élevé. On se retrouve chaque fois dans un monde qui correspond à notre niveau d'évolution. C'est le cas aussi et surtout d'ailleurs pour les esprits. Toujours cette loi d'affinité qui, euh, qui joue. Après, évidemment, plus on s'élève, plus les esprits sont purs, plus ils se rapprochent de... de, de de Dieu, plus il se rapproche de la perfection, plus il se rapproche du bonheur. Voilà. Après, euh, que font euh, les esprits dans le monde euh, spirituel Donc, les âmes ou esprits ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement, en même temps qu'ils cherchent à s'instruire et à s'améliorer. Donc, vous voyez, euh, donc, ils ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement. Donc, dans nos solans, vous voyez qu'il y a plein d'esprits. Il y a des infirmières dans... Dans, dans, dans les, les, les lieux d'accueil. Il y en a qui partent en mission ben, pour aller justement dans, dans le seuil, euh, pour récupérer les esprits qui peuvent être récupérés. Il y en a d'autres qui, voilà, ch chacun a, son, a une occupation, c'est-à-dire ils à faire quelque chose d'utile euh, au sein de ces organisations spirituelles qui sont dirigées <coughs> par, euh, qui sont euh, coordonnées par des esprits plus élevés. Hein. C'est ça qui est bien dans le monde des esprits. Hein. Le, le chef, ben c'est l'esprit qui, qui, qui il est arrivé à être chef par son mérite, par sa sagesse et par ses connaissances. Hein. La, le, la hiérarchie dans le monde spirituel se fait selon le degré d'évolution, ce qui n'est pas le cas chez nous ici sur la Terre. Hein. On a souvent des chefs qui ne sont euh, pas forcément euh, des esprits euh, élevé, hein? euh, parce que, ben voilà, c'est le plus malin, le plus intelligent, celui qui a eu des pistons ou autre, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent encore chez nous, alors que dans le monde des esprits, ce genre de truc n'existe pas, hein? c'est vraiment euh, le mérite et le niveau d'évolution qui euh, définit de façon naturelle hein, la hiérarchie dans le monde des esprits, d'accord alors après, ben en, ils cherchent à s'instruire, donc ben il y a des écoles, des cours, ils apprennent des choses. Hein, c'est bien illustré aussi dans, dans les livres de Chico Xavier et à s'améliorer. Donc ça, on le voit bien. C'est ce que je trouve le, ce qui est de plus beau dans le film dans euh, no Solar, c'est pas bon parce que le village, les aérobus, tout ça, bon, c'est un peu le, va dire le folklore, mais euh, c'est intéressant à voir, mais. Le plus intéressant, c'est de voir comment André-Louis, il comprend hein, quand il voit la vie qu'il a, qu a eue, le pourquoi, les erreurs qu'il a faites et comment euh, il, il change dans ses dispositions mentales, comment il s'améliore en fait, hein, comment il arrive à prendre des résolutions pour lui en disant bah « là je reconnais effectivement, euh, j'ai mal agi ici, j'ai mal agi là-bas, je ne m'en suis pas rendu compte, maintenant je m'en rends compte ». Hein? Donc ce travail d'amélioration qui peut se faire aussi dans le monde spirituel. Et donc ça, ça le préparera bah, à sa prochaine incarnation pour redescendre. Hein? Et euh, bah, ce sera le test. Est-ce qu'il aura appris la leçon et qu'il ne réincidera pas dans les mêmes erreurs ou pas hein? Donc c'est l'heure de vérité, c'est quand il se réincarne. Oui, Vincent Je crois que le, la, la plus grande leçon qu'il a eue quand même, c'est d'accepter que sa femme n'est pas son objet. Hein, de ne pas réduire ça. ta femme a un objet qui possède et accepter qu'elle fasse sa vie c'est ça et d'autres leçons qu'il a eues c'est quand il a soigné le, le, le pauvre mari de cette dame euh, qui n'avait pas d'argent hein, il, il le faisait gratuitement mais à contre-coeur il grimaçait. on le voit sur le film hein, et, et, et quand il voit derrière que, combien cette femme lui a été reconnaissante je ne suis pas d'accord avec toi il avait de l'argent cet homme mais il était gravement malade euh, oui, non, mais je veux dire, euh, tu sais, il y avait euh, une femme dont, dont, dont le mari était malade et qui venait de temps en temps chez André-Louis, un en, en médecin incarné, et il le soignait même en le faisant pas payer. Hein? On voit la, sa, sa secrétaire, son assistante, son cabinet médical, qui, qui, avec un beau sourire et puis lui qui accepte en, en faisant des grimaces. Hein? Donc, il l'a fait, mais euh, à contre -cœur. Et, et on dit même dans... par moquerie. Pardon fait Par moquerie hein, dans, dans le film, il me semble. Presque, oui. Mais même par moquerie, c'est on, on quand même une aide. Exactement, exactement. Il a quand même été utile parce qu'il a aidé cette personne. Et, et dans l'au-delà, c'est là où c'est. Hein, les personnes qui avaient prié pour lui quand il est mort, hein, quand il regarde sa télé, bah, c'était sa mère et puis c'était cette, cette dame, hein, l'épouse... Euh, de, de cet homme de ce, hein, qui, qui, qui l'a pu aider euh, quand il était encore incarné. Et c'est là où il s'est rendu compte que voilà, euh, ben la charité, euh, c'est ça. Il hein, faut le faire de façon désintéressée, pas par grimace, pas par contrainte, pas par, euh, pour faire bien, mais c'est parce que c'est les choses en harmonie avec les lois de la nature et ça nous est rendu au centuple. Oui, Joël Alors, Ton micro, il est coupé Oui, on a du mal à s'imaginer comment ça se passe dans le monde des esprits, parce qu'étant donné oui. qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs mondes parallèles, Et mais comment ils font pour s'instruire Est-ce qu'il y a des livres comme nous ici, matériellement, ou c'est créé par la pensée ou tout, tout, tout est, ou tout est créé par la pensée Ces villes, entre, bon, les, les villes comme nos solars, sont effectivement créées par la pensée. Donc, ce sont des esprits qui... Ben, Donc, les dirigeants hein, qui ont créé cette ville. C'est imaginaire, non. C'est imaginaire. Non, ce n'est pas imaginaire. Pour les esprits, c'est réel. C'est réel pour les esprits, tu vois, parce que tu... les maisons et tout ça, il euh, ben, bon, y, y a des bons esprits qui sont là, qui ont créé la structure de la ville. Et ensuite, chacun, euh, hein, la famille, là, qui, qui habite dans une petite maison et tout, ben, ils ont peut-être créé cette maison eux-mêmes euh, par leurs pensées. Et puis ensuite, ben, ils... Il la retransfère à d'autres esprits qui viennent à partir du moment où ils seraient incarnés et tôt. Pour les esprits, c'est réel. Hein? C'est-à-dire, c'est fait en une matière qui ressemble à celle du Père-Esprit. Et Il y a d'ailleurs une discussion qui se fait, c'est que, par exemple, ici sur la Terre, les esprits arrivent à traverser les murs, hein? parce que leur Père-Esprit euh, il est tellement léger qu'il arrive à passer à travers la matière, hein? notre matière à nous. Par contre, dans le monde spirituel… Hein, euh, ils n'arrivent pas à traverser euh, les murs, par exemple nos solaire il y a un mur autour hein, avec euh, des, des portails et tout, et ben, les esprits n'arrivent pas à, à traverser ce mur c'est à dire que le, le, le père esprit n'arrive pas à traverser ces parois de ces bâtiments euh, qui sont faits de la même matière que le père esprit hein, c'est certainement au niveau vibratoire quelque chose qui les empêche de passer et à l'épisode de cette dame euh, qui avait commis des avortements, qui avait des tâches là, hein, qui, qui implorait euh, de ne pouvoir pas rentrer dans la cité euh, à, à un des portails et puis l'instructeur qui ne l'avait pas laissé rentrer, hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est dans le livre, hein. pas et donc, ben, ils ne pouvaient pas rentrer et ils ne l'ont pas laissé rentrer. Parce que, euh... Dans le film, ça n'a pas été euh, reproduit. Hein. Et ça, voilà, ça C'est un épisode qui n'a pas été repris dans le film, mais qu'on voit très bien dans le livre. Donc, euh, le, le, les esprits, donc pour eux, tu vois, c'est vraiment réel. Hein, c'est un mur, euh, c'est un mur, hein, et puis une maison, c'est une maison. Donc il, hein, les, les fameux palais, toutes ces choses-là, c'est pour dans le monde spirituel, c'est réel. Hein, c'est fait de cette matière, de cette semi-matière périspritale Or nous, évidemment, on le voit pas. Hein, euh, une des questions qu'on peut se poser, c'est que comme nos solars euh, est quelque part au-dessus de, bah, je ne sais pas, dans l'occurrence du Brésil ou quelque part, euh, à quelle altitude ça se trouve Est-ce que les avions, par exemple, passent au travers si, Ou même si c'est plus haut, est-ce que quand il y a une fusée ou quelque chose qui passe, est-ce que ça passe au milieu de nos solars C'est des questions qu'on peut se poser. Hein euh, mais je pense que ça leur, ça leur poserait pas trop de soucis, pas trop de conséquences. tant tentaient même qu'ils puissent prévoir qu'une fusée arrive et donc de déplacer légèrement la cité pour que la fusée elle passe à côté de nos solars et pas dedans, tu vois. Mais donc, tout ça pour illustrer que c'est réel. Pour, le, pour, les, pour nous, on ne le voit pas. Hein, Ce n'est pas tangible, mais pour les esprits, c'est réel. donné que quand on s'en va, on est une buée, quoi. Sinon on forme du buée, je veux dire. Hein... Normalement, on devrait traverser, euh, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Normalement, on devrait traverser partout. Les murs, euh, l'eau, le feu, tout. Euh, matériel, oui. oui. Mais, mais on, on a quand même notre père-esprit. Et notre père-esprit, il est réel pour les esprits. Tant est qu'il y a des esprits qui, qui disent, mais j'ai encore mon corps et qui, qui sont convaincus qu'ils ne sont pas morts. Tu vois Pourquoi Parce que leur père-esprit, leur corps, pour eux, il est, euh, il est réel. Et nous, on en a aussi un, hein, si, si, hein, il dépasse un peu, on ne le sent pas, on ne le touche pas, mais on en a un aussi. Hein. Et dans, dans, les, dans, dans, dans les phénomènes d'extériorisation de, de, de l'âme, hein, de, de Durville, et Lancelin et d'autres, ils arrivent très bien à photographier euh, le, le, le corps vital, le père-esprit, hein, indépendamment du corps. Ils arrivent même à l'extérioriser, à, à, à voir le corps euh, sur une chaise et puis le, le père-esprit qui est à côté. Et donc ce Père-Esprit, pour l'esprit, c'est réel, et même pour nous c'est réel, mais, mais, on, mais il n'est pas tangible, il n'est pas dans notre espace-temps, il n'est pas fait de protons, de neutrons, d'électrons, de particules, comme la matière qui compose notre corps physique. Mais c'est quand même de la matière et c'est quand même réel. Et ça, c'est un des grands enseignements que le spiritisme est venu apporter, en disant ben voilà l'âme, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de euh, réel, hein, de par euh, le Père-Esprit qui l'accompagne en permanence. Et c'est grâce au Père-Esprit que l'âme arrive à agir sur le corps, arrive à travailler sur le cerveau, arrive à me faire parler, à me faire lever les mains, et à vous aussi, c'est l'interaction entre L'âme qui commande, le Père-Esprit qui transmet au corps dans les centres moteurs du cerveau et ensuite les centres moteurs qui font que euh, je parle ou je, je lève euh, ma main. Donc, le Père-Esprit, c'est quelque chose de tout à fait réel, même chez nous. Oui, Vincent alors, bon, alors, Je bon juste vous le rajouter, même si la science, pour l'instant, ne l'étudie pas. Hein, la science matérialiste n'étudie pas le Père-Esprit, mais la science spirit si. Oui, Vincent Est-ce qu'on pourrait… Alors... On va finir le, le, le paragraphe, là, après on pressera au support. Euh, il y a la page 412, il y a l'histoire du, du petit poisson rouge. Là. Oui. Et si on avait le temps de la voir, ça serait chouette. D'accord. On va y aller parce qu'aujourd'hui, il va falloir que je termine à 9h pile, sinon Justement. il faut que j'arrive à 10h à signer. Euh, mais bon, on, on y arrivera. Voilà. Euh, les occupations des esprits sont-elles incessantes Est-ce qu'ils travaillent tout le temps Incessante oui, si l'on entend que leur pensée est toujours active, car ils vivent par la pensée. Mais il ne faut pas assimiler les occupations des esprits aux occupations matérielles des hommes. Cette activité même est une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles. Donc, les, les esprits, en fait, sont heureux de pouvoir travailler. Ce serait bien si on pouvait être la même chose ici sur la Terre. Il y en a qui le sont, heureusement. Mais pas tous. Hein. Souvent, le travail sur la Terre, c'est une contrainte. Et dans le monde des esprits, ça l'est beaucoup moins. Déjà, personne ne va vous forcer à travailler si vous ne voulez pas. Hein. Il y a le libre arbitre qui est respecté. Euh, et ensuite, le travail que font les esprits, c'est vraiment pour se rendre utile, pour, pour, euh, pour évoluer. Ça les aide à évoluer et, et en aidant les autres aussi à évoluer. Hein. Donc, euh, ils sont en fait heureux de pouvoir travailler. Alors, est-ce que leur pensée est toujours active euh, en fait, le trouble, comme on a vu au niveau de la séparation, hein, euh, les esprits qui viennent d'arriver dans le monde spirituel, ben, pareil, la littérature nous dit qu'ils dorment de temps en temps. Ils ont encore besoin, entre guillemets, de sommeil. Mais au bout d'un certain temps, ils n'en ont plus besoin. Hein. Ils n'ont plus besoin de, de, de s'arrêter, de sommeiller. Au début, ils ont encore, sentent encore le besoin de manger. Au bout d'un certain temps, ils, ils se... Ils se nourrissent, euh, voilà, c'est la nourriture pranique dont on rêve ici sur la Terre, hein, euh, qui est une réalité euh, plus facilement atteignable pour les esprits, et ainsi de suite. Hein. Ils prennent l'aérobus au début, mais au bout d'un certain temps, ils arrivent à, à voliter, à se déplacer par eux-mêmes. Donc euh, <rire> voilà ce qu'on ce qu peut dire sur euh, ces activités, les facultés qu'ils ont. Ensuite, parmi les esprits, en est-il qui sont oisifs, c'est-à-dire ou qui ne s'occupent d'aucune chose utile Est-ce qu'il y a des esprits qui ne font rien Des fainéants au niveau, dans le monde spirituel, comme on peut en voir dans le monde matériel Réponse, oui, hein, il y en a aussi, mais cet état est temporaire, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire, il y en a qui ne veulent rien faire, ben, ils ne font rien. Hein, c'est leur libre arbitre qui, qui, qui est respecté. Euh, il est temporaire et subordonné au développement de leur intelligence. Certes, il y en a comme parmi les hommes qui ne vivent que pour eux-mêmes, donc des égoïstes, hein, mais cette oisiveté leur pèse et tôt ou tard, le désir d'avancer leur ferait éprouver le besoin de l'activité et ils sont heureux de pouvoir se rendre utiles. Donc, ils se rendent peut-être plus facilement compte dans le monde des esprits que le fait de rien faire, ben, ça, ils restent stationnaires, ça ne les aide pas. Et comme tous... Euh, ça, ça leur pèse, ça veut dire qu'ils ben, veulent aussi évoluer, ils veulent aussi aller euh, euh, vers le bonheur, hein, ils veulent aussi avoir une meilleure conscience. Hein, et donc, euh, ben, ils se rendent peut-être par leur intelligence plus rapidement compte que l'oisiveté, ce n'est pas bon pour eux. Hein, et donc, ben, ils se, librement, volontairement, hein, ils, se mettent, ils se remettent à travailler voilà, et à se rendre utile. Et c'est ça, le fait de se rendre utile, qui apportent le bonheur aux esprits. Alors, les missions, est-ce que les esprits euh, ont des missions Oui, les missions des esprits ont toujours pour le bien pour objet. Hein. Soit comme esprit, soit comme homme, ils sont chargés, chargés d'aider au progrès de l'humanité, des peuples ou des individus, dans un cercle d'idées plus ou moins large, plus ou moins spécial. De préparer les voies pour certains événements, de veiller à l'accomplissement de certaines choses. D'accord Donc là, on parle des esprits euh, missionnaires, hein on ne parle pas des mauvais esprits. Hein Donc, les, les, les, ces esprits qui ont des missions, euh, ben, c'est des missions pour le bien, mais il y a aussi des mauvais esprits qui euh, font le mal. Il hein ne faut, faut, pas, faut, faut pas se tromper euh, là-dessus. Hein et donc, euh, voilà, ben, après, ben, Jésus il est venu sur Terre pour une mission, Gandhi est venu sur Terre pour une mission, l'abbé Pierre est venu sur Terre pour une mission, etc. On pourrait en citer plein hein, des exemples de missionnaires qui euh, se sont réincarnés avec une mission. Hein, Martin Luther King, euh, voilà, on peut en citer plein. Mais ils peuvent aussi avoir des missions euh, comme esprit, hein, Donc euh, L'esprit de vérité ou les esprits de la codification qui ont eu comme mission d'aider Kardec à nous apporter à écrire ces cinq livres de la philosophie qui fait l'objet de nos études en ce moment. C'était aussi une mission pour eux comme esprit. La mission d'Emmanuel, c'était d'aider de, Chico Xavier et de faire de sorte qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait, les quatre sont livres, etc. d'accord Alors, quelques-uns ont des missions plus restreintes. Hein, en quelque sorte personnel ou tout à fait local, comme d'assister les malades, les agonisants, les affligés, de veiller sur ceux dont ils deviennent les guides et les protecteurs, hein, de leur diriger par leurs conseils ou les bonnes pensées qu'ils suggèrent. Donc, c'est ça, ça des missions qui sont plus ou moins compliquées hein, selon euh, le degré d'évolution de chacun voilà. et, ce, et, et, la, et la volonté aussi, hein, ceux qui choisissent. On peut dire qu'il y a autant de genres de missions qu'il y a de sortes d'intérêts à surveiller, soit dans le monde physique, soit dans le monde moral, hein, le monde spirituel. L'esprit avance selon la manière dont il accomplit sa tâche. Voilà. Donc euh, les, les esprits missionnaires euh, sont chargés de cette mission et cette mission les aide eux aussi à évoluer. Si Jésus est venu sur la terre… Euh, c'était surtout et avant tout pour nous aider, mais lui-même, ça lui a aussi euh, apporté bah, d'évoluer encore un peu plus de, de cette évolution immense qu'il avait déjà atteinte. Voilà, donc ça c'est pour euh, la base. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça À ce stade. Patricia Oui, j'ai une question par rapport aux enfants quand tu disais que les enfants meurent. Qui meurent en bas âge, combien de temps ils restent euh, Enfin, ils ne deviennent pas tout de suite, ils reprennent pas la conscience de l'esprit qu'ils était avant d'être enfant. Mais non, pas dire... tout de suite. Ouais. Et, et, et dans le monde spirituel, justement, euh, il y a des tas des cités comme nos solars, mais qui sont spécialisées pour recevoir les esprits d'enfants. Parce que l'esprit d'enfant, tu sais, l'esprit, il est quand même, euh, comment dire euh, rapetissés dans le processus de réincarnation. Hein. Et puis, euh, il y a ce côté ingénu et tout de l'enfant qui se reflète quand même sur l'esprit de l'enfant quand il se désincarne. Et donc, les enfants sont souvent accueillis dans le monde spirituel euh, parmi d'autres esprits d'enfants qui se sont désincarnés. Hein. Mm -hmm. Et ils mettent un certain temps, comme tu dis, à recouvrer euh, euh, leur vrai esprit, qui est un esprit, euh, entre guillemets, ben voilà euh, d'adulte. Ça ne oui. se fait pas tout de suite, et c'est pour ça que il y a des cités spirituelles, hein, comme on le voit dans, dans euh, certains ouvrages aussi euh, spirites, euh, qui sont d'ailleurs cités, je crois, un peu plus loin dans le texte, euh, qui, peut, qui accueillent des enfants. Okay. Et puis souvent, ben, dans les réunions médiumniques, il y a parfois des esprits d'enfants qui se communiquent, hein, ou, ou de jeunes, et qui se retrouvent avec d'autres esprits de jeunes. Hein. Donc... Euh, euh, voilà c est, c est, c est, là, cette période d'enfance ben, nous marque entre, en, en quelque sorte et quand on retourne dans le monde spirituel euh, on, on conserve quand même euh, cet état d'enfance ou d'adolescence euh, pendant, pendant le temps nécessaire avant que l'esprit recouvre complètement euh, toutes ses facultés ouais. Ok. alors euh... Le texte, donc ouais, vous avez les cinq, six chapitres. Hein, donc euh, les esprits errants, cause spirituelle de la désincarnation, sort des enfants après la mort, colonie spirituelle de la terre, hein, donc autour de la terre, monde transitoire, occupation et mission des esprits. Donc les esprits errants, voilà, c'est ce qu'on a vu. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter par 412, rapport à ça. Hein, Page 412. <rire> page 412. Alors, 405. Sort des enfants après la mort. Hein, voilà. euh, donc, euh, les, les, les esprits des enfants, ce n'est pas forcément des anges. Hein. C'est ça, les enfants ont parfois des esprits très anciens. Donc, il faut en être euh, conscient. Euh, les colonies spirituelles de la Terre. Bon, il ben, y, a, y a nos solaires, hein, y a, et, euh, Voilà, on en parle. Je ne sais pas s'ils parlent. Alors, les mondes transitoires, ben... Euh, par exemple, Chico Xavier dit que les esprits qui, certains esprits peu avancés de la Terre qui se désincarnent, se regroupent sur la Lune pour ensuite partir en colonie euh, euh, vers une autre planète euh, qui est comme était la Terre il y a quelques milliers ou quelques, ou quelques dizaines de milliers d'années. Hein. Donc, ils se regroupent transitoirement, euh, temporairement sur, sur, sur une autre planète. En l'occurrence, là, c'est la Lune. Donc, euh, voilà. Hein, c'est comme les oiseaux migrateurs qui s'arrêtent de temps en temps euh, c'est un parallèle qu'on peut donner les missions des esprits je pense qu'on l'a vu aussi hein, le, le travail apporte des satisfactions dans le monde des esprits puisque l'esprit voit justement comment il avance, comment il progresse hein. voilà et euh, page 412 la légende du petit poisson rouge alors on, on va la lire c'est ça allons-y donner... la légende Pardon Si, temps. Si, ah ben écoute, on va y aller. Alors, au centre d'un magnifique jardin se trouvait un grand lac pavé de carreaux d'un bleu turquoise. Alimenté par un petit canal de pierre, ses eaux s'écoulaient, de l'autre côté, à travers une grille très étoite, étroite. Dans cet accueillant refuge vivait toute une communauté de poissons qui s'abritaient gras et heureux, en de tortueux abris, frais et sombres. Ils avaient élu pour les charges de roi un de leurs concitoyens, un nageoire, et ils y vivaient pleinement insouciants entre la gloutonnerie et la paresse. Mais il y avait avec eux un petit poisson rouge que tous méprisaient. Il ne partent pas à attraper la moindre larve, ni à se réfugier dans les cachettes argileuses. Les autres, voraces et très gros, prenaient pour eux les formes larvaires et occupaient déplaisant tous les endroits consacrés au repos. Mais il y avait avec eux… Alors attends, attends, attends, le petit poisson rouge devait se débrouiller par lui-même. De ce fait, on le voyait engagé dans une course constante, persécuté par la canicule ou tourmenté par la faim. Ne trouvant pas de pied à terre dans ce vaste domicile, le pauvre petit ne disposait pas de temps à consacrer aux loisirs et il commença alors à étudier avec un grand intérêt. Il fit l'inventaire de tous les carreaux qui décoraient les bords du plan d'eau, inventoria tous les trous qui existaient et il savait avec précision où se réunissait la plus grande quantité de boue à l'occasion des pluies. Après une longue période de recherche, il vint à trouver la grille de l'orifice d'écoulement. Face à l'opportunité inattendue d'une aventure bénéfique, il pensa en son fort intérieur. Ne serait-il pas mieux de découvrir la vie et de connaître d'autres chemins Et il opta pour le changement. Bien que l'abstention complète du moindre confort les conduit à une grande maigreur, il perdit plusieurs écailles dans une grande souffrance lorsqu'il traversa le passage extrêmement étroit. Prononçant des vœux rénovateurs, il s'engagea optimiste le long du canal, enchanté par les nouveaux paysages, riche de fleurs et de soleil, qui surgissait devant lui et il avança en d'espérance. Rapidement, il atteignit une grande rivière et y fit d'innombrables connaissances. Il rencontra des poissons appartenant à de nombreuses familles différentes qui sympathisaient avec lui, l'instruisant quant aux difficultés du chemin et lui révélant le parcours le plus facile. Extasié, il contemplait les hommes et les animaux sur les rives les embarcations et les ponts, les palaces et les véhicules, les cabanes et les bosquets d'arbres. Habitué à peu, il vivait dans une très grande simplicité, ne perdant jamais sa légèreté et son agilité naturelle. De cette manière, il parvint à atteindre l'océan, ivre de nouveautés et avide d'études. Mais d'emblée fasciné par la passion d'observer, il s'approcha d'une baleine pour qui toute l'eau du lac où il vivait ne représenterait rien d'autre qu'une faible, qu faible ration. Impressionné par le spectacle, il s'en approcha plus qu'il n'aurait dû et fut emporté avec les éléments qui constituaient la première réfection de la journée du cétacé. Se trouvant dans une situation difficile, le petit poisson se mit à prier le Dieu des poissons, lui demandant sa protection à l'intérieur du ventre du monstre. Et, malgré les ténèbres au milieu desquelles il demandait son salut, sa prière fut entendue, car le brave s'étassait, commença à octer, puis finit par vomir, le rendant au courant marin. Le petit voyageur, reconnaissant et heureux, se mit à la recherche de compagnies sympathiques et apprit à éviter les dangers et les tentations. Pleinement transformé dans ses conceptions du monde, il commença à observer les infinis, « Richesse de la vie, il trouva des plantes lumineuses, des animaux étranges, des étoiles mouvantes et des fleurs différentes au sein des eaux. Mais il découvrit surtout l'existence de beaucoup de petits poissons aussi studieux et fins que lui, auprès desquels il se sentait merveilleusement heureux. Il vivait à présent, souriant et calme, dans le palace de corail qu'il avait choisi avec une centaine d'amis comme résidence bienheureuse. Quand, se référant à ses débuts laborieux, il vint à savoir que ce n'était que dans la mer que les créatures aquatiques disposaient de la plus solide garantie du fait qu'au moment où l'été se faisait plus ravageur, les eaux d'autres profondeurs continuaient à couvrir l'océan. Le petit poisson pensa, pensa et sentant une immense compassion pour ceux avec qui il avait vécu dans son enfance, il décida de se consacrer à l'œuvre du progrès et de leur sauvetage. Ne serait-il pas juste de revenir leur annoncer la vérité Ne serait-il pas noble de les soutenir, leur présentant à, de, à tant de précieuses informations Il n'hésita pas. Fortifié de la générosité des frères bienfaiteurs qui vivaient avec lui dans le palace de Corail, il entreprit le long voyage de retour. Il revient à la rivière, à partir de laquelle il se dirigea vers les ruisseaux, et des ruisseaux, il prit la direction des petits canaux qui le conduisirent à son premier foyer. Svelte et satisfait comme toujours par la vie d'études et de travail à laquelle il se dévouait, il franchit la grille et chercha anxieusement ses vieux compagnons. Stimulé par la prouesse d'amour qu'il effectua, il imagina que son retour créerait surprise et enthousiasme général. Effectivement, la collectivité entière célébrerait son action, mais il observa bien vite que personne ne bougeait. Tous les poissons demeuraient là, lourds et paresseux, installé dans les mêmes nids boueux, protégés par des fleurs de lotus, d'où il sortait seulement pour se disputer des larves, des mouches ou autres vers sans importance. Il cria qu'il revenait à la maison, mais personne ne lui prêta attention, car personne ici ne s'était rendu compte de son absence. Ridiculisé, il alla à la rencontre du roi aux énormes ouïes et lui raconta son aventure révélatrice. Le souverain, quelque peu endormi par son habitude de la grandeur, réunit le peuple et permit que le messager s'expliquât. Profitant de l'occasion, le bienfaiteur méprisé raconta avec éloquence ce qu'il y avait un autre monde liquide, glorieux et sans fin. Cette mare était insignifiante et pouvait disparaître d'un moment à l'autre, au-delà de la grille d'écoulement tout proche, se déployait une autre vie et une autre expérience. Là-bas, au dehors, couraient des ruisseaux ornés de fleurs, des rivières impétueuses, remplies d'êtres différents, et enfin la mer, où la vie apparaît à chaque fois plus riche et plus surprenante. Il décrivait le travail des mulets de mer et des saumons, des truites et des squales. Il donna des informations sur le poisson-lune, sur le poisson-lapin et le coq de mer. Il raconta avoir vu le ciel plein d'astres sublimes et ajouta qu'il avait découvert des arbres gigantesques, des bateaux immenses, des villes côtières, des monstres terrifiants, des jardins immergés, des étoiles de l'océan. Puis il s'offrit pour les conduire au palace de Corail où ils vivraient tous prospères et tranquilles. Finalement, il les informa qu'une telle félicité avait malgré tout son prix. Ils devraient tous maigrir de manière suffisante s'abstenant de dévorer autant de larves et de verres dans les trous obscurs et apprendre à travailler et à étudier autant qu'il le serait nécessaire pour l'accomplissement de l'heureux voyage. Comme il terminait, les éclats de rire strident couronnèrent son exposé. Personne ne crut en lui. Quelques orateurs prirent la parole et affirmèrent solennel que le petit poisson rouge délirait, qu'une autre vie au-delà de la mare était franchement impossible, que cette histoire de ruisseau, de rivière et d'océan était une simple création d'un cerveau dément et certains en vinrent à déclarer qu'il parlait au nom du dieu des poissons qui n'avait Dieu que pour eux. Le souverain de la communauté, pour faire preuve de plus d'ironie à l'encontre du petit poisson, se déplaça dans sa compagnie jusqu'à la grille d'écoulement et, essayant sans se forcer de la franchir, il s'exclama bouillant, « Ne vois-tu pas que… » Rien qu'une seule de mes nageoires ne passe pas ici. Grand idiot, va-t'en d'ici, ne reviens plus perturber notre bien-être. Notre lac est le centre de l'univers. Personne ne possède une vie égale à la nôtre. Expulsé à coups de sarcasme, je profite pour corriger l'erreur. Expulsé à coups de sarcasme, le petit poisson réalisa le voyage de retour et s'installa définitivement dans le palace de corail, attendant le temps. Après quelques années, une sécheresse effrayante et dévastatrice a poiru. Le niveau de l'eau baissa et la mare où vivaient les poissons fainéants et baniteux se vida, si bien que la communauté entière périt en enlisée dans la vase. » C'est un extrait du euh, livre Libération par l'esprit André-Louis. Hein, et c'est une histoire, en fait, qui, effectivement, euh, la Terre, c'est comme la mare. Hein. Non, non, la vie dans l'au-delà, ça n'existe pas. Combien de gens qui réagissent comme ces poissons fainéants en disant « il n'y a que ça qui est vrai », etc. Et le petit poisson qui, avait, euh, qui était retourné euh, donc dans le monde spirituel et puis revenu sur la Terre pour expliquer ce que c'était dans le monde spirituel tout le monde s'est moqué de lui. Donc, ça, ça illustre bien euh, ben, la situation qu'on peut avoir sur la Terre avec tous ces gens qui restent sceptiques et attachés à la matière, etc. Hein? Euh, C'est une petite histoire qui, qui, qui nous caricature un peu ça et qui nous aide à le comprendre. Voilà, alors il est 9h04, hein? donc on a eu le temps de lire, euh, Vincent. Je vous encourage aussi à lire le reste de... Du, du du texte euh, on va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous ce soir euh, pour nous permettre de comprendre cette différence entre le monde spirituel et le monde euh, incarné entre la mare et puis le, le reste des rivières jusqu'à l'océan hein. et que cela puisse nous aider ben, à réfléchir et à trouver le meilleur chemin pour notre amélioration et notre évolution et nous souhaitons la même chose pour les esprits qui ont pu nous suivre. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment pour votre euh, participation, pour votre présence. Et puis, ben, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Merci, Charles. Bon week-end. Merci, bon week-end. Ben, bon Merci, bon nickel. Bon dimanche.